Bonsoir, alors euh, notre émission Radar euh, qui redevient régulière toutes les semaines à partir euh, du café Tabac Le De Jazet, 41 boulevard du Temple, euh, côté de République, où on a passé, ben, comme euh, tous les jeudis, de 19h à 20h, pour euh, les trois jeunes saoudiens prisonniers euh, politiques qui euh, risquent... Euh, ils sont dans une couloir de la mort, donc ils peuvent être décapités à tout moment et après leur fort voilà, le simplifié jusqu'à sur des chairs en public. Donc voilà, donc je tenais quand même à le signaler parce que c'est ce qui a fait que nos émissions Radar se déroulent tous les jeudis de 20h30 à 21h30 en direct. Donc c'est du direct, c'est sans filet. Et alors ce soir, notre émission numéro 37 s'intitule « Amérique du Sud, la démocratie à mauvaise mine ». Et donc j'ai appelé euh, notre ami euh, Gérald Lebrun que vous avez pu déjà euh, entendre euh, lors, de, lors de nos émissions euh, précédentes, euh, parce que euh, on avait fait déjà on avait évoqué euh, ce qui se passe en Amérique du Sud dans la partie colonisée par euh, la France qu'on appelle Guyane française avec euh, notamment le projet euh, Montaigne un projet extractiviste et comme euh, Gérald connaît bien tout ce qui touche à l'extractivisme, il, il, il, était, il était venu à la fois en juin et en octobre et en octobre on était aussi avec des autochtones de Guyane euh, et des jeunes autochtones de Guyane qui nous avaient parler un petit peu du mépris avec lequel euh, l'état-nation français euh, les traite. Voilà donc pourquoi aujourd'hui ce thème C'est qu'il y a une actualité au Pérou, euh, il y a un, un criminel, euh, quelqu'un qui a été condamné quand même pour crime contre l'humanité, euh, un homme qui, a, qui est responsable de l'application d'un plan d'eugénisme qui a été euh, président du Pérou pendant plus de dix ans et il a fait, à cette occasion, il a fait stériliser 330 000 femmes autochtones et 25 000 hommes donc, euh, qui ont été stérilisés de force à l'insul de leur plein gré. Voilà, donc c'est effectivement euh, une méthode, oui, qu'on peut dire euh, nazie, euh, de de génocide euh, décidé par un, un état-nation alors qui est ce monsieur Fujimori Alors il est né en 1938 à Lima donc euh, de, de parents japonais il a la double nationalité à la fois la nationalité japonaise et la nationalité péruvienne et il a été président de la république parce que c'est une république le Pérou du 28 juillet 1990 au 22 novembre 2000 alors bien sûr ce, cet état-nation péruvien a eu des guerres, à la fois contre l'Équateur et le Chili, parce que les États-nations s'affrontent au détriment de tous les peuples, parce que dès qu'il y a guerre entre États-nations, eh bien, c'est obligatoirement une défaite pour les peuples, vu qu'en Amérique du Sud, eh bien, les, les peuples d'Amérique du Sud sont découpés. Donc, il euh, y a des peuples qui sont en, séparés entre le Pérou, le Chili, euh, euh, le Brésil, euh, parce qu'ils vivent dans des forêts primaires qui sont euh, leur milieu, et puis que les, les colons, euh, anglo soit d'origine espagnole, soit anglo-saxonne, soit d'origine fran française, sont venus. Il y a rien à voir avec la famille colons du fameux Christophe. Voilà, et, et ont décidé ah. que ici, ça s'appellera euh, euh, la Bolivie, ici ça s'appellera le Pérou, ici ce sera le Brésil. Voilà. Donc, dans, durant sa présidence, il s'est opposé à, à des mouvements. Euh, il y a euh, le, ce, ce que l'on connaît, le, ce, le sentier lumineux, et Tupac Amaru, qui sont deux mouvements différents. Et donc, les forces armées péruviennes ont été responsables euh, de destruction de villages et de, et de meurtres de paysans durant les périodes où il a été euh, président du Pérou. Et donc, euh, il a été euh, condamné à 25 ans de, de prison pour euh, tous ses méfaits. Mais bon, comme il était reparti au Japon parce que ce monsieur illégalement avait voulu se faire réélire un troisième, pour un troisième mandat, prétextant que son premier mandat, il l'avait démarré sous une constitution euh, qui, qui n'avait pas encore limité le nombre de mandats. Mais il y a eu un tollé euh, populaire tel qu'il est obligé de fuir au Japon et par la suite, il a été condamné. Euh, il a été interpellé le 7 novembre 2005, donc il a été condamné par le congrès péruvien qui a déjà voté sa destitution. Et donc il est parti au Japon vu qu'il avait conservé sa nationalité japonaise. Et il a, ce monsieur euh, a voulu revenir au Pérou pour se refaire un mandat, pour se présenter à des élections euh, présidentielles. Donc il est passé par le Chili et là on a profité du mandat international pour l'arrêter et il a été condamné à 25 ans de prison le 7 avril 2009 par le tribunal de Lima et donc il était en prison. Mais alors je, je veux signaler quand même quelles ont été ces conditions de détention parce que nous en France on a eu un détenu qui s'appelait Maurice Papon qui a été un grand serviteur de, de l'état-nation français pendant la Ve République et quand il était en prison, ben, c'était le, le quartier VIP, euh, il pouvait se balader comme il voulait, et bien M. Fujimori quand il était en prison au Pérou il disposait d'un hectare, c'est-à-dire il disposait dans la prison de 10 000 carrés, d'une clinique privée et d'un salon de réception pour des visites non limitées. C'est-à-dire que si vous vouliez visiter Monsieur Alberto Fujimori, vous preniez rendez-vous, il vous, vous recevait dans son salon et il y avait aussi un jardin qui contenait plus de 5 000 rosiers. Voilà, donc il faut, il faut comprendre les il conditions. C'est un homme qui aime les fleurs, c'est un poète. Donc il faut comprendre quelles sont les conditions de cet homme-là. Moi je sais que des prisonniers du Sentier Lumineux étaient parqués dans des cellules qu'on appelait des cellules pyramidales. Ils ne pouvaient pas s'asseoir, ils, ils devenaient fous. Ils étaient, Enfin, même pas debout, ils étaient dans une espèce de pyramide inversée. Et on les rendait dingues, euh, on les affamait. Et ce type, lui, on ose nous faire croire. Un qui est condamné. Mais quelle condamnation est-ce qu'il y a Est-ce qu'il s'agit d'une privation de liberté Moi, j'aimerais bien qu'on me prive de liberté dans un hectare, avec un joli jardin, et qu'en plus, j'ai un salon de réception, je dirais à mes amis, venez me voir. Donc j'aurais totale liberté d'expression. Enfin, il était libre en prison. Mais le pire, c'est que l'actuel président du Pérou a décidé d'amnistier cet ignoble crapule qui devrait faire l'objet de poursuites par le tribunal pénal international, qui devrait être actuellement emprisonné à la haie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il de, devrait être emprisonné. Et je dirais, allez, soyons honnêtes, 15 mètres carrés, euh, un, un endroit quand même euh, des, des, des toilettes, quoi. Une, une prison, quoi, une prison. Parce que ce qu'il a fait... Avec des douces collectives. Non, non, même pas. C'est un, un homme âgé. Non, il lui il faut une, une cellule convenable, correcte, avec de bons avocats, mais il doit répondre de tous ses crimes. Et donc aujourd'hui, depuis le 5 janvier 2018, cet assassin est libre de ses mouvements au Pérou et sa fille veut se présenter comme présidence. Et dans les médias français qui appartiennent aux marchands d'armes, il y a d'immenses manifestations au Pérou. Parce que c'est au-delà du scandale. C'est comme si aujourd'hui, un ex-nazi arrivait en Allemagne et, et disait, moi, je, je vais devenir le prochain chancelier de l'Allemagne. C'est vrai, je suis nazi, mais, mais après tout, de l'eau a coulé sous les ponts et euh, on ne va pas s'arrêter à ça. Donc, voilà un petit peu, mais je voulais terminer par autre chose. Cet homme donc, qui a détruit à la fois des ressources naturelles et, et, et des ressources humaines, parce que euh, stériliser des centaines de milliers euh, d'autochtones au Pérou, c'est pas une mince affaire, eh bien, en 2017, il, il faut bien comprendre qu'il y a eu 185 euh, militants, mais euh, euh, militants qui fédèrent euh, assassiné parce qu'il défendait la biosphère en 2017. Alors, pour, parce qu'on va parler d'Amérique du Sud, parce qu'on va parler des gens qui luttent au quotidien pour défendre la terre et ses habitants, eh bien, nous allons le faire au nom d'Isidro Valdenegro Lopez, euh, qui a été assassiné le 15 janvier 2017 au Mexique, euh, parce qu'il s'occupait de problèmes de déforestation dans la Sierra Madre, on va toujours rester au Mexique, et on va parler de Gordon Strom, pareil, dans l'état de Veracruz, euh, qui lui a été torturé avant d'être assassiné le 6 mai 2017. On va parler de Santiago Maldonado, en Argentine, pareil, qui dans la défense des droits autochtones, qui a été enlevé, et on a retrouvé 77 jours plus tard son corps noyé, le 1er août 2017. Voilà et on et puis voilà et puis tant d'autres euh, euh, voilà je vais laisser la parole à mon ami Gérald. Juste avant tu peux faire un petit coup à Franck Payen et à Vivien Lalanne. Ah oui Vi son. Vivien et Franck bonjour et donc je laisse la parole à, à notre ami Gérald. Bien ben je crois que tu as déjà bien introduit sur, au moins sur, ta, sur Alberto Fujimori. Alors, Je vais peut-être pas parler de lui tout de suite. On va peut-être faire un, un petit bilan sur l'Amérique latine en général. Euh, effectivement, c'est assez... Parce que ça n'apparaît jamais dans la presse française. Le seul qui a la... Euh, Disons-nous... Disons euh, L'intérêt de la presse française, euh, et surtout en négatif, c'est M. Maduro du Venezuela. Ah oui, on ne parle que, que du Venezuela, oui. Voilà. Euh, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bon, il a le malheur d'être catalogué à gauche même s'il n'applique pas forcément une politique de gauche dans son pays, enfin, il est catalogué à gauche, donc il est forcément euh, la personne à abattre. Donc effectivement, il fait la une des médias, euh, moi je ne vais pas défendre euh, ce qui se passe au Venezuela, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, il faudrait peut-être remettre le contexte latino-américain depuis quelques années euh, en place, parce que ça n'apparaît absolument pas dans les médias. Alors j'aimerais quand même, à euh, tout. Euh, un... En premier lieu, parler de Mauricio Macri, que M. Macron, Macri Macron, hein, a reçu à peu, il y a exactement le week-end dernier, pour une visite officielle en France, après Davos. Sans doute pas tellement pour parler des violations des droits de l'homme en Argentine, mais plutôt pour euh, des ventes d'armes, d'hélicoptères, euh, du business pour Total dans la Patagonie, notamment dans la région de Neuken, où total est déjà engagé dans l'exploitation euh, du fracking, du fracking pétrolier, donc il euh, sans doute d'autres euh, bonnes affaires à faire pour les entreprises françaises, puisqu'il y avait euh, le MEDEF et des tas de gens qui étaient présents là-dedans, euh, de bonnes affaires à faire en Argentine. C'est vrai que l'Amérique latine ne fait, fait pas la une des journaux, même quand des présidents latino-américains viennent en France, il en vient régulièrement. Mais Mauricio Macri n'a pas fait non plus la, la une des journaux. Alors, il faut savoir qu'il a été élu il y a deux ans et que depuis son élection, bah, c'est de mal en pis pour les Argentins. Euh, on a, tu as parlé de Santiago Maldonado, alors effectivement, ça c'est la politique qui concerne la Patagonie et notamment le, la, la, la remise de, de millions d'hectares de Patagonie à des industriels du monde entier. On a le cas effectivement de Benetton, le fameux... qui a acheté... enfin qui n'a pas acheté, on lui a quasiment offert à l'époque de Ménène un certain nombre de, mili, de milliers d'hectares, je ne sais pas le chiffre exact, hein, dans le, la région du Chubut... Euh, à l'époque de Ménène, donc dans la fin des années 90, pour officiellement, pour cultiver, euh, pour euh, élever des moutons pour ces euh, vêtements, ces ent entreprises de vêtements. Donc faire de la laine bio Dans des territoires appartenant aux mapuches et que ces Mapuche, c'est de récupérer. Donc euh, de façon totalement illégale, euh, de façon sans consulter ces populations, etc. Donc enfin, c'est des... — les, les, les Mapouches, ils sont en guerre depuis 500, 500 ans. — Alors les Mapouches, c'est un peuple particulier. D'abord, c'est un, un, un des peuples les plus nombreux dans les peuples d'Amérique du Sud, hein. un des peuples autochtones d'Amérique du Sud. Ils s'étalent sur deux pays, le Chili et l'Argentine. Il y a des conflits avec les autorités dans les deux pays. Et euh, donc euh, sur le plan, puisqu'on parle de l'Argentine, mais on pourrait aussi parler du Chili, des conflits qu'il y a avec l'État chilien. On parler un peu plus fort. Des conflits qu'il y a avec l'État chilien. Euh, donc euh, en, au niveau de l'Argentine, c'est essentiellement des conflits de territoire qui sont liés euh, à la, la, la remise de leur territoire à un certain nombre d'industriels. Donc il y a, a Benetton, c'est là où il y a le conflit le plus aigu où, qui a qui a conduit à la mort de Santiago Maldonado et aussi d'un autre jeune militant Mapuche qui s'appelle Rafael Nawal, un mois plus tard, qui lui a été tué d'une balle dans le dos par la gendarmerie. Santiago Maldonado, c'est une affaire intéressante parce que c'est le premier cas de ce qu'on appelle là-bas les, les, les apparitions forcées depuis la dictature. — D'accord. — Donc euh, les Argentins, d'ailleurs, se sont mobilisés beaucoup pour ça, parce que ça leur a rappelé des souvenirs. Oui. Et oui, une oui. autre époque, oui. oui. oui. Donc euh, Santiago Maldonado a disparu après avoir été ramassé par la gendarmerie et euh, miraculeusement son corps est réapparu euh, dans 77 la... jours plus tard 77 hein. jours plus tard plus de deux mois après, euh, après. Voilà, euh, dans la rivière où il est où l'état où prétendu qu'il s'était noyé alors les médecins légistes qui ont examiné le corps ont vu qu'il avait été conservé au frigo et remis dans l'eau deux ou trois jours avant sa, sa mais, découverte. il n'y a pas de gros dans les dans les rivières en Argentine cest à ne gèlent pas les rivières euh, Non, pas. mais enfin avant bon, là, c'était... Euh, non, c'était l'éclair mais... que le... — Les le... poumons n'étaient pas remplis d'eau, voilà. parce que... — Si. Euh, si. Ah, ça, ça, je sais pas. Je relise le rapport euh, du médecin légiste. — Enfin, c'est une mais, affaire euh... boulain, mais avec voilà. disparition du cadavre pendant fait. plus de deux mois. — Le cadavre a disparu. Et trois jours avant les élections législatives, il réapparaît. — Et la presse officielle dit qu'il s'est finalement noyé, que la gendarmerie ne l'a jamais abattu. — D'accord. — Bon. Donc, euh, en fait... Euh... Euh, on' a, euh, le, le médecin légiste a conclu que le corps n'avait été conservé dans un frigo et ensuite mis dans l'eau deux ou trois jours avant ça aurait dû entraîner la, la, la démission du ministre de l'intérieur qui avait ordonné le, la charge des, des gendarmes ce jour là mais même pas là bas hein. donc voilà donc ça c'est l'affaire santiago maldonado Attends nous, mais ce n'est qu'une des... des oui, oui bon. tout à fait euh, mais bon, Rémi Fraisse, il n'avait pas disparu. Non, non, non, bon, mais, ils mais ils ont bougé le corps, c'est euh, tout. Oui, non, ils ont. C'est surtout, euh, bon, euh, que, Et puis on pris que la grenade, c'est faute à pas de chance qu'elle a explosé juste sur la tête de oui, Rémi Fraisse. Mais, mais sauf que le lendemain, il y avait un gendarme interviewé oui. qui, qui disait que si Rémi Fraisse était mort, c'est parce que certainement dans son sac à dos, il avait des explosifs. Parce qu'une grenade n'aurait jamais pu le tuer. Je tenais quand même à faire remarquer la chose, parce oui, qu'on oui, on est quand même assez gratiné, je trouve, en France. Ah, mais là aussi, quoi euh, euh, que ce soit, euh, à chaque fois qu'il y a une victime de la police, euh, on lui découvre des, des, des armes euh, qu'il n'a jamais eues, euh, on, on lui met dans la main, ou, ou autre, hein, où on l'accuse de. Bah oui, finalement, il était lié au groupe révolutionnaire machin, ou euh, On a même accusé. Attendez, des. Que les, les Mapuches en résistance avaient des liens avec les FARC et Colombie. Dans la presse. Pour vous dire à quel point on peut aller et on les manipulations médiatiques. On en est. C est, c est, c est pas ici. Donc je voudrais pas passer la soirée sur ce cas-là parce que malheureusement le continent est un cas. Et euh, donc mais je voulais simplement et parler l'Argentine, suite qu'il y a trois jours on a reçu le président argentin à Paris. Donc si on, si on remonte très, très loin au nord, il y a quand même... parce qu'il y, y, y a eu tellement de choses dans ce continent depuis quelque temps que... Alors, pour finir sur ma érithymatique, quand même, il faudrait peut-être ajouter que, outre ces, ces, ces deux personnes tuées dans la, la révolte des Mapuches et dans le, la lutte des Mapuches pour récupérer leur terre ancestrales, il y a, depuis l'élection de ce monsieur, la réapparition des, des prisonniers politiques. Entre autres, la plus connue est Milagrosala, mais il y en a, a d'autres. La persécution de tous les mouvements sociaux. Alors, le dernier en date qui a été assez violent, c'était le 14 janvier dernier, il y a eu une grève massive, enfin, manifestation massive pour protester contre la réforme des retraites, qui a enlevé à peu près 20%, qui sont déjà minces, les retraites en Argentine. Ça a enlevé à peu près 20% des revenus des recrachés argentins, Donc il y a eu des, une mobilisation massive qui a été réprimée une, avec une violence terrible. Il y a eu des, des, des dizaines et des dizaines de blessés, des, des dizaines et des dizaines d'arrestations. Bon, ça a été très violent. Donc si on passe à d'autres pays, donc la, la, les deux ans de Macri, ça se solde par une, euh, des, un chômage de masse, euh, une, euh, une politique... En plus, il y a eu le pardon, ça aussi, c'est le, le pardon qui se met en place pour les anciens euh, membres des juntes militaires qui ont dirigé le pays dans les années 70. Enfin, ça, ça ressemble comme un Même deuxième sur plan l'Argentine, on, on pourrait y passer une heure. déjà. Est-ce que ça ne ressemble pas à un deuxième plan on dort Parce qu'on voit, euh, il y a au Pérou, réhabilitation de Fujimori. Là, tu nous dis, en Argentine, pareil, il y a une espèce de politique du pardon pour, pour ouais. les, les militaires de, de, de la junte. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement global qui, qui serait piloté depuis les États-Unis d'Amérique, euh, certainement par la NSA et la CIA pour euh, remettre en place des pratiques qu semblait, euh, qui semblaient avoir disparu dans les années 70, 80 Remettre en place des pratiques, on verra. Euh, et euh, disons relativiser ce qui s'est passé euh, et faire un peu de négationnisme sur l'histoire, sûrement. D'accord. Alors après, euh, on verra comment euh, les choses ont évolué, mais enfin ça n'évolue pas dans le bon sens. C'est pour ça que je vais faire un petit saut de quelques milliers de kilomètres vers le nord, aller au Honduras. Oui. Donc en novembre, au Honduras, il y a eu des élections générales. — C'est l'Amérique centrale, là, le là, Honduras. — on parlait du Mexique oui. tout à l'heure, on n'est pas très loin. Mais... Alors, on est dans le même cas que l'Amérique du Sud, finalement, on va voir. Au Honduras, donc ça, ça s'est passé 26 novembre dernier. L Élection générale. <coughs> Alors se représente. Contrairement à la Constitution, euh, la Constitution normalement interdit euh, interdit à un candidat de se représenter. Faire à deux mandats consécutifs, voilà. c'est interdit. Donc Juan Orlando Hernandez, euh, qui est plus connu là-bas sous le nom de Joe euh, ou Joe en français, Joe, J-O-H, ce sont ses initiales en fait, se représente alors qu'il ne devrait pas normalement avoir le droit de le faire. Il se représente quand même. Il faut savoir que ce monsieur, pendant ses quatre ans de mandat, avait commencé, alors euh, on va peut-être revenir même en arrière sur l'histoire de Honduras, sur l'histoire récente en tout cas. Donc on a parlé un peu de ce pays en France quand il y a eu l'assassinat de l'activiste euh, Bertha Caceres, Bertha Caceres en, 2016, en mars 2016. Et sa fille qui avait fait une, une interview assez émouvante où elle racontait comment sa mère bien. était menacée bon. et, que, et comment malheureusement sa, son assassinat était annoncé, oui ouais. Non, bon, on revient encore un petit peu en arrière. En 2009, euh, le, le président constitutionnel de l'époque, euh, M. Celaya, est gentiment déposé et prié de s'exiler au Costa Rica voisin. Et on met en place un coup d'État institutionnel. Voilà. Qui nous amène euh, donc, euh, à, à, à, donc à, à, à. Ensuite, il y a eu des élections qu'a gagné ce M. Juan Orlando Hernandez, mais il y avait, pas de, il y avait juste un parti d'opposition qui a été créé dans dans la... dans les derniers, quelques mois avant les élections, qui s'appelait le Parti d'Olive, hein, Parti Libre, euh, mais qui était... Euh, bon, qui était encore dans les genèses et qui n'a pas eu droit aux médias, donc euh, ça a été un peu difficile pour eux, donc euh, Juan Orlando irlandais a gagné les élections. Et euh, bon... Euh, et là... Donc, en le 26 novembre 2017, il se représente alors que la Constitution, normalement, ne permet pas de le faire. Et il se passe des, faits, des choses absolument extraordinaires pendant ces élections. Le, le lundi, alors que plus de 60% des, des votes sont comptabilisés, Nasrallah, là là. donc il y a, il y a deux partis en présence, enfin, enfin, il y a plusieurs, mais il y a... Euh, deux grands partis. Il y a deux grands mouvements qui sont susceptibles de gagner les élections, donc le Parti National de Joe et le Parti Allianza pour la contre, euh, Allianza, qui regroupe un peu toutes les autres forces opposantes, euh, le Parti Alliance Alliance contre la dictature, qui est euh, en face. Le <rire> Pardon. Le lundi matin euh, décompte des, des voix, l'Alliance a 45% des voix. — Sur 60% des bulletins... Euh, — Sur 60% des bulletins dépouillés, parce il y a toujours des campagnes un peu lointaines, bon. donc... Euh, et le, le parti au pouvoir, donc, hein, euh, à peine 40%. Donc euh, on se dit, bon, c'est gagné, quoi. — mathématiquement, ils ont gagné à 60%, voilà, quoi. Là, si si on, Statistiquement calcul, parlant, statistiquement, quand on analyse voilà. les élections dans le monde entier, ouais il n'y a pas possibilité de retourner la situation dans ces cas-là. D'accord. Surtout que, parce qu'on va le voir après, ça va avoir un impact important, quand on analyse le dépouillement, on s'aperçoit que les partis ruraux, parce qu'on dit ah, « les partis ruraux ont voté plus tard, ils ont remis leur choix et plus tard », etc. Bon. Et en fait, quand on analyse les partis ruraux qui sont rentrés dans les temps, euh, le, les, les proportions sont à peu près les mêmes. Et, parenthèse, en 2000 quand Fujimori de manière illégale se propose sur un troisième mandat, il obtient 73% des suffrages quand même. Il, avant d'être foutu dehors, il obtient 73% des suffrages. C'est moins, moins bien quand même que ça' mais c'est pas mal. Je vais venir sur Fujimori parce que lui, c'est bon. C'est l'indulto. On va le traiter après. Je voudrais terminer, ouais. disons, mettre les choses dans l'ordre pour ne pas trop embrouiller les, les lecteurs. Pour terminer sur le Honduras, parce que c'est quand même un événement marquant de la, de la, petite, de la dernière période, des deux derniers mois. On assiste encore là à un coup, coup d'État institutionnel validé par euh, tous nos, nos bons penseurs, nos, nos présidents, dits démocrates. Ici. Donc euh, le mardi, grande panne informatique. Ah ouais, ça c'est pas c'est ballot. C'est ballot. Hein. C'est ballot faut tout compter le, à la main. Si... Hein. Voilà. Ah, Et bah, quand bah, le ouais. système -inform, euh, informatique remarche à nouveau, pouf, retournez en euh, situation. Cinq jours après, oui, c'est à peu près ça. Ouais. C'est-à-dire que du, on est passé de 45-40 à euh, 41-43 en faveur de Jo. D'accord. C'est miraculeux. Donc ce qui avait été prouvé comme prétexte, c'est qu'il manquait de quelques, quelques régions isolées qui auraient, paraît-il, voté à 70% pour Joe. D'accord. Alors ce qui n'est absolument pas représentatif de la, de, de, de, de, des opinions de ces régions, il y a eu manipulation. Il faut savoir que le tribunal suprême électoral... Euh, est, est -ce que était complètement à la botte euh, du Parti National. Mais Gérald, est-ce que tu ne crois pas que élection, c'est manipulation C'est-à-dire que... Euh, oui, euh, non, mais là... Mais même, non, même régulière... Je ne voudrais pas rentrer dans un débat oui, qui voilà. risque de nous emmener loin, <rire> mais je te parle factuellement... Factuellement, passé, effectivement. D'accord, donc, donc, bon. pas, pas l'informatique, et puis fraude, après... Il, il voilà. est clair qu'on euh, est sur un candidat qui n'aurait pas dû être très candidat, mais qui est quand même candidat, et qui, qui en est candidat de manière illégale suite, et qui gagne. Et qui gagne illégalement. Voilà. Donc le peuple est descendu dans la rue parce qu'il y a aussi un article... — Ça l'a fâché. De... — euh, Il n'était pas forcément content. D'autant plus qu'il y a un, article, un autre article de la Constitution, l'article numéro 3 de la Constitution du Honduras qui dit que si euh, le, le, comment le dirigeant n'est pas légal... D'accord. Quand le peuple considère que le dirigeant n'est pas légal dans ses fonctions, n'est pas légitime dans ses Bien fonctions, sûr. on a eu un droit de désobéissance civile Bien et sûr. on a un droit de, de, de, de s'y opposer, euh, de s'opposer à ce gouvernement. Donc, dans, la la première attaqué, dans la première constitution française, il y avait un article qui spécifiait ça, justement, le droit d'insurrection. Le droit d'insurrection. Un gros droit d'insurrection. Donc droit insurrection. le peuple a utilisé. Euh, et l'armée en face a réprimé euh, sauvagement, puisqu'on a euh, à peu près entre 30 et 40 morts au, au Honduras depuis novembre, enfin depuis ces, cette époque-là, puisque le peuple continue de, de résister. Donc il y a eu une investiture officielle le 27 janvier dernier, auquel aucun euh, dirigeant majeur ne s'est présenté. Alors les seuls pays qui ont reconnu, il y a, il y a eu très peu de pays, dont Trump, euh, qui a reconnu euh, le, le nouveau gouvernement. Oui, comme il a reconnu Jérusalem comme la capitale ouais, des Mars-Banzars. Bon bon, euh, oui, tout à fait. Mais euh, il faut savoir, euh, quelques autres pays, euh, l'Elfbot des États-Unis, autour, la Guatemala et autres. Enfin, bon. Costa Rica euh, Non, pas tout, non, je ne comprends pas. Alors, il faut savoir quand même que, contrairement à l'opinion de Trump, la OEA, l'Organisation des États Américains, euh, dénonce ce fraude et euh, exige de nouvelles élections. Donc il y a en plus y a une scission entre Trump et l'organisation des États américains qui d'habitude lui le, lèchent les bottes et le suit comme un toutou. -tout. Donc euh, bon, c'est un peu une situation un peu bizarre, Honduras Honduras, Affaire à suivre, parce que les, les, les, la mobilisation du peuple ne, ne s'arrête pas là. Et j'espère pour eux qu'on ne rejoue pas 2009, c'est-à-dire euh, qu'ils sont repartis pour 40 ans de, de dictature sans droit, euh, finalement, quoi. — Avec une, des, des élections bidons. Euh, ouais. Donc ça, c'est un, un cas typique de ce qui se passe en Amérique latine actuellement. — Mais le fond du problème le droit, à chaque fois... le, droit, le droit des peuples, finalement, n'existe plus. C'est uniquement le droit des... Euh, euh, ouais, le droit... Euh, c'est très vague, le droit... La notion de démocratie, la notion de droit est très vague. Est-ce que, est que le fond du problème à chaque fois, parce que moi j'ai entendu, par rapport aux assassinats, là, le, les, les, quelques, les quelques militants que j'ai cités, je vois, ils s'opposent à de la déforestation, euh, ils s'opposent à, à, à des mines, euh, ils s'opposent euh, à, à la mise en esclavage, parce que moi je sais qu'au Pérou, toute la zone désertique, justement, vers le, cancer, vers, a... vers, vers, le, vers le Pacifique... Euh, quand la cordillère blanche s'est mise à fondre, oui. eh bien, la Banque mondiale a transformé cette catastrophe écologique en une opportunité, à la fois en plaçant un barrage hydroélectrique, en prenant l'eau des pauvres indiens qui avaient été repoussés dans les hauteurs, qui commençaient seulement à pouvoir survivre avec la fonte de la cordillère blanche, vu qu'ils pouvaient irriguer leurs pommes de terre. Eh bien, cette eau, elle a été amenée dans le désert pour faire d'immenses champs d'asperges où, oui, où, ça, oui mais mais, mais 4, 4, 4, plus de 80% des asperges oui. que vous trouvez dans la grande distribution en Europe euh, sont des asperges made in Pérou, euh, cultivées par une, une main-d'œuvre euh, quasiment réduite en esclavage dans le désert. Donc on arrose le désert, on fait pousser de l'asperge. Et moi, je vois, c'est une mise en coupe réglée euh, de pays. La dernière fois, je discutais aussi avec Dalila... Par rapport euh, à, à la plante emblématique des, des Mayas. Oui. Euh, attends, c'est le bah, que, ou... non que, que tous les bobos vont acheter dans les ah, magasins bio. Le quinoa. Le quinoa, quinoa. quinoa c'est pas les Mayas, c'est au romandin. Voilà. Hein, voilà. Voilà. Mais... voilà. Donc le quinoa, euh, Dalila m'expliquait que pour les Péruviens, maintenant, comme il était réservé à l'exportation. Euh, oui. Il était devenu tellement cher qu'il y a beaucoup de, oui. de familles qui ne mangeaient plus le quinoa. Alors okay. qu'avant, ça faisait partie de l'alimentation de tous les Péruviens. Ouais. Donc on, on voit bien que la Banque mondiale, le FMI et les États-Unis euh, ont décidé presque de remettre la main complète sur... Euh, sur le quinoa, moins. Enfin, j'en parlerai si tu veux. Oui, peux. mais que, les, que ce soit pour... Des raisons alimentaires, des raisons pour l'énergie ou pour l'industrie, euh, les peuples qui appartiennent à des territoires n'ont plus leur mot à dire sur la gestion des territoires. Ah, et bon. donc on voit bien que les états-nations sont devenus en fin de compte des, des, des substituts, des, des, des supplétifs de, de grands nous. groupes transnationaux, comme chez nous exactement, et, et que à travers les médias et à travers la, la communication, on entretient une confusion entre électoralisme et démocratie. C'est-à-dire, on dit aux gens « Ah, vous avez été votés, donc, euh, euh, en résumé, comme on raconte ici, « Ah, vous avez Macron, mais vous le méritez. » Non, euh, on ne mérite pas Macron parce que sur les législatives, on sait très bien que Macron déjà représente moins de 18, 17 à 18% des gens qui ont été votés eu encore la moitié des votants, euh, Voilà. Et, et il y a eu plus de 6 euh, Français sur 10 inscrits sur les listes électorales qui ont refusé d'aller voter. Donc qu aujourd'hui... Qu qui Ou qui n'ont pas été votés ou qui ont voté blanc. Donc aujourd'hui, comment les peuples vont pouvoir se réapproprier un pouvoir qu'ils ne veulent plus déléguer Parce qu'on le voit bien, si les gens s'abstiennent, c'est qu'ils ne veulent plus déléguer. Comment est-ce que les tenants de tous ces régimes dictatoriaux qui présentent leur pouvoir délégué comme étant la démocratie vont pouvoir vis-à-vis -vis de peuples organisés qui refusent de déléguer leur pouvoir et qui demandent à se réapproprier justement l'exercice le, de leur pouvoir, c'est-à-dire décider de ce qu'on fera de la terre Parce que le plus important pour un peuple, c'est de dire Qu'est-ce qu'on va cultiver Qu'est-ce qu'on va fabriquer Et aujourd'hui, c'est de disposer non seulement de sa terre, mais de son temps. Aujourd'hui, le français ne décide plus de ce qu'il cultive et de ce qu'il fabrique. Euh, il, il, il, sol, oui. il espère qu'une chose, c'est devenir l'esclave salarié d'un grand groupe qui va lui permettre euh, d'accéder à des revenus et, et d'avoir un toit sur la tête et On de donner à manger à ses enfants. Retraite, hein. Et peut-être et peut une retraite. Alors, comment est-ce qu'on peut, est qu peut sortir de ce cercle vicieux Oui, alors là, tu as, as mis beaucoup de choses sur la table qui risquent de nous éloigner de l'Amérique latine. Ou nous en rapprocher parce que. nous on en, rapproché en parce qu'en fait c'est le, qu le même combat partout. Bien hein. sûr. Bon d'abord il, faut, il faut, faut, faut bien préciser que les, les candidats aux élections et les, et les élus bah, bah, à, force, à force ne travaillent pas pour les gens qui, qui ont voté pour eux mais pour les gens qui ont financé leur campagne. Oui. Bon. Donc, euh, bon, ma, la campagne de M. Macron a coûté 5 ou 6 millions d'euros, la campagne il euh, y a eu 7 ou 8 millions d'euros qui sont arrivés sur la campagne de Mélenchon, il y en a eu autant sur la campagne de Fillon, d'où viennent ces millions Ils pas de ma poche, moi. Hein. Donc ces gens-là sont redevables, c'est pragmatique, hein, sont redevables des gens qui ont financé les campagnes électorales et qui attendent un retour sur investissement que les managers, les businessmen appellent le ROI. Oui. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, on pourrait épiloguer, mais ça mériterait une émission de plusieurs heures sur le sujet. Et en Amérique latine, c'est pareil. Hein. Euh, C'est-à-dire que les, les gens votent, mais euh, euh, ils essayent de trouver le moins pire euh, dans une situation où tout le monde, de toute façon, ne travaille pas pour eux. Personne ne travaille pour eux. Donc, aucun homme politique ne travaille pour le peuple. Et la notion de gauche et de droite finit par s'estomper parce que pratiquement il euh, n'y a plus de campagne électorale où il n'y a pas du pognon qui arrive euh, de, de sponsors, euh, pas toujours avouables d'ailleurs, qui arrive dans les campagnes électorales. Alors, en Colombie, on sait que les narcotrafiquants euh, déversent ou au Mexique, donc euh, on a des, il n'y a pas que de l'argent entre guillemets propre. S'il existe un argent propre, il y a de l'argent. Voilà. Pour en revenir sur, euh, sur le cas spécifique du Pérou, peut-être, en moins que tu. On peut peut-être s'étendre, parce qu'il y a eu tellement d'événements en Amérique latine depuis quelques temps. Maintenant, on a, on a eu récemment l'élection de Pinella comme président du Chili, et qui s'entoure de ministres qui ont des liens avec Pinochet. On voit tout de suite la tendance et la couleur du... Nouveau oui, ce qui est inquiétant, c'est un petit peu cette tendance globale. Oui, c'est une tendance globale, c'est clair. Euh, le néolibéralisme, à tout craint, se marie très très bien avec les régimes autoritaires. Moi, j'en parlais avec Juan Cédron il, il, il, il y a 15 ans, de ça. Je, je, je lui disais, tu sais, moi, il me semble qu'on est vers la mise en place d'un nouveau plan Condor beaucoup plus néosphérique, c'est-à-dire beaucoup plus vicieux, beaucoup plus pervers que, que, que celui des années 60 qui avait un rapport direct néocolonialiste où carrément on envoyait les conseillers militaires, euh, on aidait à la torture, on, on, on, on, on avait les mains directement, je dirais, dans, dans la merde et dans le sang. C'est-à-dire qu'on était vraiment liés aux, aux choses immondes que l'on faisait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sournois, mais je dirais c'est beaucoup plus grave parce que justement, euh, on essaye d'obtenir un consentement à ce que j'appelle ces dictatures à visage humain. C'est-à-dire qu'elles euh, tuent quand même, on disparaît, mais au lieu d'en faire disparaître 30 000, on va en faire disparaître 20-30 mais bien, bien ciblé, mais surtout que ça fasse bien peur. C'est-à-dire que le mettre au frigo, le ressortir 70 jours plus tard et, et, et le mettre dans l'eau, c'est du terrorisme. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est symbolique. Et imaginons que demain, Jean-Luc Mélenchon disparaisse. Et que deux mois plus tard, on, retrouve, on le retrouve dans les Sommes, le et, et, et que, et que, et que euh, <rire> le médecin légiste dise bah, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, visiblement, a passé deux mois dans un frigo avant d'être trempé dans l'eau. Oui, trempé là dans l'eau, trempé là dans l'huile. Mais la souris verte, mais, mais, mais exactement. <rire> mais, mais, alors, la souris peut être d'Europe Écologie, mais là, là on, on est rentré dans un véritable film d'horreur. Oui. Bon, pour continuer sur les horreurs, on a commencé à parler tout à l'heure, hein, c'est un sujet intéressant et complètement, alors là, totalement absent des médias, aussi bien ici en Europe, alors, mais encore aussi dans les pays là-bas, qui est l'assassinat la, en masse des militants écologistes, militants indigénistes, leaders des communautés... — autochtones, Leader des communautés euh, hein. autochtones, c'est à peu près 50% des victimes, ou euh, responsables autochtones ou enfin, les vrais ou américains. activistes euh, indigè indigènes, quoi Qui sont pas les écologistes sont pas et les leaders sociaux, syndicalistes ou politiques euh, ou activistes politiques euh, dans, dans ce continent. On a plus de 300 victimes sur le continent latino-américain en 2017. En Colombie, cette année, il y en a un tous les deux jours. Hein. Colombie, lithium, euh, non, quoi, la Colombie, c'est le lithium, il faut pas l'oublier. Non, le lithium, c'est la, ah, la Bolivie. La Peu importe le métal, il y a toujours oui. un sujet. Alors, tous ces, conf... tous ces gens sont morts pour leur terrain, leur terre, essentiellement. Alors, certains pour des, pour des motifs politiques, mais la grande majorité, c'est pour des conflits de territoire. Revendications dans les, des revendications territoriales de communautés ou de, des revendications liées... Enfin des zones protégées qui sont pénétrées par euh, des compagnies minières ou des compagnies d'agrobusiness de de ou des choses. Voilà. Du pillage de terre ou de l'accaparement de terre, qui est un phénomène très, très répandu dans ce continent. Donc une minorité s'accapare des terres, euh, de, de petits paysans, de communautés indigènes comme ça, parce que ça leur plaît, qu'elles veulent étendre leur terrain, et elles envoient des groupes armés euh, faire le ménage. Et les gouvernements, ils n'ont rien vu, rien entendu. Donc ça, c'est une pratique assez habituelle dans tout le continent. En Colombie, ça devient inquiétant, parce qu'il y a eu... Euh... Alors, j'ai plus le nombre exact de victimes de l'année dernière, mais c'est de l'ordre de 180, sur l'année 2017. Sur la seule Colombie Sur la seule Colombie. Après, il faut rajouter le Brésil et tous les autres. Le Brésil est en tête de liste, hein. c'est le, pre le premier, euh, au point de vue des, des... Du, nombre de morts. du nombre de morts, notamment dans les communautés indigènes. Ensuite, et la Colombie, là, démarre très très fort, ce mois de janvier, c'est un tous les deux jours. Poum, poum, poum, poum. Donc, euh, voilà, il en sont déjà une vingtaine euh, depuis le début de l'année, 2018. Hein. Le 1er février, il y en a déjà 20 en Colombie. Ouais, à peu près, oui. Donc évidemment, ça personne dans la presse, même pas nationale, hein. là-bas à Bogota ils ne savent pas. Hein. Bon. Tout se passe bien dans les campagnes, d'abord ça va très bien en Colombie, puisqu'il y a les accords de paix. Moi, bon, il y, y, y, y, y a un type qui m'a dit un jour, ah oui, mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a plus que 300 morts par an. Alors y a, avant la signature des accords de paix, on en avait 10 000. Donc ça va mieux, on progresse. Non, le résultat est que les conflits territoriaux tuent. Euh, alors évidemment, le Brésil et la Colombie sont en tête de liste. Maintenant, il y a, a d'autres pays, comme le Pérou, ça tue aussi. Il y a des, il y a des, des violations des droits des, des populations natives indigènes dans tous les pays, au Brésil, au Pérou, en Bolivie, même dans les pays dits, entre guillemets, progressistes, comme c'est le cas du, de la Bolivie, par exemple il y a aussi oui, des, des problèmes, vous avez peut-être entendu parler des, des problèmes de route de, de, dans le parc national type Nice, ou d'autres. Donc, euh, bon, il y a des problèmes partout, parce que les gouvernements ont tous la même politique, c'est une politique extractiviste, c'est-à-dire que tout l'argent qui rentre dans les caisses vient de l'exploitation des matières premières. Matières premières, sol, c'est-à-dire les forêts, l'eau, les... Éléments qui sont aussi sur place, c'est les ressources du sous-sol, c'est-à-dire essentiellement le pétrole et les minerais. Et dans les minerais, donc l'or, l'argent, le, le, on parle beaucoup maintenant du lithium. Des, oui. les, alors le lithium est assez abondant, les, les principaux gisements sont dans, dans cette région. Exactement, c'est enfin, le salaire du Mini et, des le, des et le, les salaires, les grands salaires en Din du. Euh, de, du nord de l'Argentine et de, du sud de la Bolivie, donc au euh, Budenie, euh, dans le Kourouille. En fait, mm -hmm. Donc on a, euh, avec les, les véhicules automobiles, voilà. Euh, hein. Autre truc aussi qu'on défend ici, c'est le bio, le bio, les biocombustibles. — ah, les biocarburants, c'est ça Les biocarburants hein. qui sont une horreur catastrophique sur place qui sont des carburants d'origine biologique mais voilà. qui n'ont rien de bio. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la mais différence. Oui, c'est-à-dire qu'on peut. Oui. Voilà, qu exactement. Mais à, euh... à la limite, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi Parce que sur Ils les. Épuiser les sols. Donc exactement. Et euh... Exactement. Et en plus, je sais que les sols, euh, c'est-à-dire que la une des caractéristiques euh, de ce qu'on appelle euh, El Inferno El Verde, c'est à dire la, la forêt amazonienne, euh, c'est un socle rocheux. C'est paradoxal, c'est-à-dire que la, la couche de terre qui a été constituée sur des millions d'années d'arbres qui sont qui ont pourri, elle est assez d'assez faible épaisseur. Et ce qui fait que quand on déforeste pour euh, planter euh, soit des, des palmiers à huile, parce qu'on ouais. fait du biocarburant avec des, de, de l'huile de palme, eh bien euh, très rapidement la terre va être épuisée, elle va être ravinée par les pluies, on va arriver au socle rocheux, et, et après, on, il, y aura, il, il, y aura, il ne pourra plus y avoir de forêt à nouveau. -à il faut pas voir, il n'y a, a, a pas le côté, ah oh, c'est pas de chance, on va replanter des arbres à une forêt. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est une des caractéristiques, et c'est très très grave parce que cette terre est par, parce que en, en Amazonie, ce sont les plus grands fleuves du monde, à la fois par le débit et par la longueur, et toutes ces terres se barrent dans les océans. Ouais. Voilà. Et c'est une perte définitive. Que tu peux Alors, faire un petit coup à Fatima Eh bien, oui. — Bonjour, Fatima. et oui, j'avais envoyé aussi un petit message à Georges Louis et à sa compagne, parce que la compagne de Georges Louis qu'on a eue la semaine dernière est chilienne. Et je pensais que ça aurait été bien si elle avait pu être là pour intervenir. — Donc, que disais-je Oui. Alors, pour terminer sur cette affaire des, des assassinats de... Bon... Il est, il est clair que est, les gouvernements ferment les yeux, donc il y a une très grande, une très grande majorité d'impunité. je crois que 95% de ces crimes sont impunis. L'État n'a aucun intérêt à, à, comment à découvrir les coupables, et souvent il les finance. C'est des groupes paramilitaires, c'est des gens qui sont, euh, qui sont souvent liés à, des, à des, des groupes mafieux, ou des groupes impresarios, ou des, des hommes de main, ou des des groupes paramilitaires, comme c'est le cas en Colombie ou au Mexique, qui sont financés directement par... Euh, ou qui sont équipés en tout cas et entraînés par l'armée, donc l'État. Donc il y, une, il, y a, il, y a, il y a une responsabilité des États énorme et une impunité quasi totale pour ces assassins-là. Donc tu, tu parlais de l'Amazonie, bon, c'est un, un bon exemple. Alors le, le sol amazonien est particulièrement, effectivement, assez pauvre. La forêt amazonienne vit sur ses propres. Euh, crée son propre sol. Et d'ailleurs, il y a plusieurs étages euh, au niveau. Euh, on trouve des, des sols intermédiaires à différents étages où des plantes peuvent repousser. C'est un peu particulier, c'est un milieu à la fois très riche et très complexe et aussi fragile. Donc, euh, le, le sol en lui-même, effectivement, est assez pauvre. Quand on se promène dans la forêt amazonienne, on voit très peu de. Nous, dans nos forêts, à nous, on a énormément de choses. On a des ronces, on a des fougères, on a énormément de choses dans le sous-sol, ici, Là-bas, non, c'est propre. Le sous-sol Amazo... le, le, le sous -sol. Le, le sol amazonien est relativement propre. Il ne pose pas grand-chose sur le sol amazonien. C'est ce qui se passe dans les forêts primaires, il y a... ouais, tout ouais. est en hauteur. Tout est en hauteur, est et quand qu on coupe, qui... ben, tout, toute la biodiversité est aussi en hauteur, et au sol, il ne reste pas grand-chose. Alors, il y a le bassin, les bassins sédimentaires amazoniens quand même, parce que c'est ce qu'on appelle un grand bassin, l'Amazone avec des tas d'affluents, qui créent quand même des dépôts sédimentaires. Mais en général, effectivement, la terre est assez pauvre et il faut là et là où on a coupé, ce qui résiste ensuite, ce qui revient ensuite, c'est une espèce de savane. Alors, l'impact sur la biodiversité, j'en parle pas, quand on, on là, il y a à peu près, euh, je crois que depuis une trentaine d'années, ils ont calculé qu'il y a à peu près 20% de la forêt amazonienne qui a disparu. Donc, euh, voir que c'est la, la taille de l'Europe, à peu près 6 ou 7 millions de kilomètres hein, carrés, la forêt amazonienne. Il y a déjà un bon 20% qui a disparu, euh, à un moment, au top de la déforestation, je crois qu'il partait l'équivalent d'un terrain de football toutes les minutes, ou toutes les 10 secondes, je ne sais plus, je retrouve les chiffres. Mais c'était euh, impressionnant, sur une année, c'était la surface de l'Angleterre. Donc, donc euh, Et là, il y a des projets routiers dans tous les coins, et la, la, la meilleure façon de tuer la, la forêt amazonienne, c'est d'envoyer des routes. Et tous les pays sont en train de mettre des décrets pour pouvoir construire des routes, même dans les zones protégées. On a parlé du tipnis en Bolivie, mais il y a des projets qui arrivent au Pérou euh, et dans d'autres pays où on veut construire des routes. Alors les routes, ce n'est pas pour le développement, hein, c'est pour faire transiter les, le matériel, notamment faciliter la circulation entre les deux océans, permettre au Brésil d'accéder au Pacifique plus facilement, euh, d'écouler plus facilement les matières premières qu'on pille euh, à l'intérieur du continent. Voilà. Ça ne fait pas un barrage Oui, mais il hein. y, y, y a plein de projets de routes, de ponts, de tunnels. Et, et ça, et ça, mais essentiellement du pour.. Euh, et euh, ça fragmente la biodiversité. C'est-à-dire ouais. que ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que le, le pire impact qu'il y a eu euh, sur euh, le canal de Panama, parce qu'il faut, il faut bien voir que le canal de Panama a été voulu ben, par des grandes banques hein, euh, Suez, ben, ben, par, par des gros investisseurs, par les transnationales de l'époque, mais ça a eu un impact énorme au niveau de la biodiversité, c'est-à-dire que euh, l'Amérique centrale, euh, le fait qu'elle que soit ouverte ou fermée a, par le passé, euh, changé complètement euh, la biodiversité sur les territoires américains. C'est-à-dire qu'on pense même que certains prédateurs ont pu passer un moment par l'Amérique centrale et justement qu'il y a eu une disparition des, des grands vertébrés qui seraient, qui seraient liés à ça. Et... Après, il y a eu des périodes où c'était ouvert et artificiellement permettre le passage des bateaux de l'Atlantique vers euh, l'océan Pacifique, euh, ça a eu une influence parce que ça vient couper le passage de populations animales d'un côté à l'autre. Ouais. Dans l'immédiat, c'est-à-dire que c'est un projet qui, qui, qui n'a pas 200 ans. Dans l'immédiat, on pourrait croire qu'il n'y euh, a pas d'effet, mais sur le moyen et le long terme, il y aura d'énormes effets sur l'évolution des biodiversités. Et une route, on l'a vu en Europe, le fait de faire passer une route, une nationale ou une autoroute, va fragmenter des populations ouais. euh, de cervidés euh, enfin, de... Il y a des méthodes. Voilà. Ouais. Donc, donc on, on, fait, on, on fait des entonnoirs, on fait des passages, que ce soit pour les batraciens et tout ça, mais, mais à chaque fois, c'est du plat sur une jambe de bois. C'est-à-dire, une fois qu'on a fragmenté un territoire, il est fragmenté. Et donc, on doit réfléchir cette gestion de la terre de manière spéciste, euh, c'est au-delà même des revendications des peuples autochtones, c'est qu'aujourd'hui, ces peuples autochtones sont les seuls à avoir conscience de l'impact sur les populations animales, parce que souvent, eux encore, ils sont liés ils sont vie, aux, des, aux, aux populations animales. Et je sais que la réintroduction des, des, des tortues d'eau douce euh, en Amazonie, ce sont justement euh, des Indiens qui, qui l'ont fait, parce que c'était une de leurs principales ressources, ils mangeaient la tortue et ils mangeaient certaines plantes et quand ils ont repris une partie de leur territoire, ils ont créé une université euh, amazonienne où justement on apprend aux enfants comment favoriser et réintroduire la tortue qui est une ressource vivrière. Et donc aujourd'hui, on doit rendre euh, à ces peuples qui ont beaucoup plus d'intelligence et de respect de la nature que, que, que ces peuples pillards qui sont venus d'Europe, on doit leur rendre euh, le moyen de se gérer parce qu'il s'agit d'une question de survie et pas uniquement pour l'espèce humaine. Et donc aujourd'hui, tous ces gens, ces centaines de gens qui sont tués, qui sont des militants, qui ne militent pas... Pour les peuples autochtones qui militent pour la vie. Parce que, on, on, on, il faut dépasser ce caractère de dire, ce ne sont pas des militants nationalistes. Ce ne sont pas des gens, ils disent, moi je suis Mapuche, la, la, la terre appartient aux Mapuche. Euh, ce n'est pas du tout ça qu'ils disent. Ils disent, vous êtes en train de tuer ma terre, de tuer tout ce qui vit sur la terre, et donc vous tuez mon peuple. Mais ce n'est pas une revendication nationaliste. Et c'est pour ça que pour moi, la revendication interpopulaire, le fait que l'homme soit maintenant une espèce sur animale qui doit revendiquer des droits pour la Terre et pour toutes les, es les autres espèces animales, c'est pour moi le, le point central. Et, et en parlant de l'Amérique du Sud, qui a encore cette grande zone, ce grand poumon vert, comme on l'appelait encore, ouais, non, voilà, ce grand poumon vert, eh bien, il faut le sauver tout simplement parce qu'il s'agit d'une question de survie. Ouais. Bon, euh, effectivement, il bon, y, y a un élément important dans ce que tu as dit qui est que euh, — Ces gens-là se battent pas. Ils euh, se battent pour nous, en fait. — Exactement. Et — et, et là, effectivement, là, tout le monde le perçoit pas. C'est vrai qu'on vit hors sol. Si on prend le, la plupart, maintenant, je crois que 70% de la population mondiale vit en ville. — Elles cultive plus rien. — Elle cultive plus rien. Il y a des jeunes, je suis sûr qu'ils n'ont jamais vu une vache de leur vie, sauf sous forme de, de steak en sous cellophane au supermarché. — Comme le poulet ou euh, donc effectivement ils ont du mal à se rendre compte de l'intérêt de la nature puisqu'ils vivent dans un monde où on parle que de football, euh, de téléphones mobiles, de derniers modèles de Clio. Donc l'intérêt de la nature, les peuples autochtones tout ça, ouh là, ça, pour beaucoup de gens ça ne veut rien dire. Mais bon une ville qui on ne peut pas vivre hors, hors sol euh, longtemps. Euh, je crois que qu'est-ce qui rentre dans les villes et dans les supermarchés, ça vient quelque part des campagnes. Donc l'origine. À l'origine, euh, ça... <rire> non, mais maintenant encore, ça vient encore des campagnes. Oui, sauf que, sauf que les, les, les, les tomates sous serre en Espagne ou au Maroc... Euh, est... Disons que l'air de la campagne, elles aimeraient, elles aimeraient bien le, le, le respirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. on, fait, on fait de la fausse nature. C'est-à-dire qu'on on, on fabrique... Je crois que sur Terre, en fait, il n'y a, a, a plus que deux variétés de poulets qui sont en exploitation. Bon, c'est vrai que des, des, des variétés, de, des, des races de poules, il y, a, ouais. il y en a beaucoup plus, mais, mais dans l'industrie agroalimentaire, je crois ouais. qu'il n'y a plus que deux variétés de poulets. Et c'est un, un vrai problème parce Justement, que... Justement, je vais te parler d'une anecdote. au Oui, parce que sur la grippe aviaire, le jour où elle va frapper, comme il y aura une, une, un faible éventail de génomes sur les poulets, eh bien, euh, on pourrait voir disparaître ce qui est une des principales ressources, notamment pour l'Afrique. On mange énormément de poulet en Afrique. Le jour où la grippe aviaire va frapper en Afrique, mais il y a des pays d'Afrique qui ne s'en relèveront pas. C'est-à-dire ouais. perdront toute leur population humaine et derrière, il n'y aura plus de poulet à manger. Hein. Oui, ouais, mais ça, bon, on connaît le cas avec la Cavendish, la banane martiniquaise, et la, les millions de tonnes de chloroquine, je crois que c'est plus... Que le le... Le chlordécone. Le chlordécone, ouais. le produit chimique qu'on qu met pour, pour la protéger. Bon, on a le. J'ai un, une anecdote assez marrante là, qui est justement. En, en ce moment, au Pérou, on a un, une grande grève nationale des producteurs de pommes de terre. Alors, il faut savoir que la, le Pérou, la Bolivie, c'est le pays d'origine. de oui, 1 500 la 1500 variétés terre. de pommes de terre. Voilà, okay. il y en avait 1500. Euh, Maintenant, il y en a encore 80 qui sont cultivées localement. 80 à 100. Euh, qui sont cultivés localement, alors que nous dans les supermarchés ici en France, on va en trouver trois ou quatre. En hein. dans le meilleur des cas. Cinq dans le meilleur des cas. Donc actuellement, euh, suite au traité de libre commerce que le gouvernement péruvien a signé avec euh, les, les pays européens, entre autres la Hollande et d'autres, arrive sur le marché euh, péruvien. Euh, des pommes de terre ou des produits dérivés de la pomme de terre, des frites congelées, bon, un certain nombre de produits qui sont dérivés de la pomme de terre, à un prix euh, inférieur à ce qui se produit sur place, euh, au prix de revient sur place, c'est-à-dire que les, les produits partent de la Hollande, de, de l'Europe, et même il y en a aussi des États-Unis, mais je crois que là c'est surtout l'Europe avec des, des comment on appelle ça par la PAC là avec des aides à l'exportation donc comme euh, des, des Nutella, ça voilà oui c'est ça ils sont euh, ils sont aidés ils sont financièrement avec des subventions à chercher le mot des subventions qui leur arrivent de, de, de l'Europe ils arrivent là bas avec des traités de libre commerce qui payent aucun impôt donc ils arrivent dans les supermarchés péruviens à 10 centimes le kilo et les, alors que nous, on les paye à 1,50€, hein, mais 10 centimes le kilo, et ce qui est de, le, le tiers du prix de revient du kilo de pommes de terre des autochtones. Mais alors, on est, les, en, train, on est en train de scier la branche sur laquelle on vit, parce que moi, je sais que oui. les, les, les agronomes de l'INRA, quand il y a un problème, justement, sur les pommes de terre qu'on cultive en Europe, euh, pour euh, revivifier le génome, qu'est-ce qu'ils font Ils vont chercher des variétés au Pérou. Et oui, c'est ce, ce qui se produit aujourd'hui. Oui, — Là, actuellement, il euh, y a un monopole. Ce qu'on cherche surtout à faire, c'est euh, faire du dumping économique. Ça, ça c'est déjà fait. Hein. Euh, la, la, les Chinois ont tué l'industrie du jouet en Europe, ont tué énormément d'industries en Europe pour pouvoir imposer derrière par le prix, par les prix cassés, pour pouvoir imposer ensuite, tuer leurs concurrents européens et ensuite imposer leur monopole sur le marché. Bon. Les Japonais l'ont fait un moment sur l'électronique. Euh, tout le monde le fait. Euh, Donc, tuer l'économie réelle. Bah, tuer, tuer une économie pour, pour imposer créer un monopole, un, pour créer un monopole et ensuite faire ce qu'on veut. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est euh, Oui, mais c'est non. C'est les réalités malheureusement de gens hors sol, de bien-pensants de HEC, des grandes écoles, qui ont appris à penser en chiffres et en rentabilité économique. Les mêmes qui dirigent les en, ONG. Voilà. Et en stratégie économique les ONG, les gouvernements. Oui, Greenpeace et tout ça. C'est des mecs et qui sortent à voilà. chausser. Ils, euh, ils ont tous fait les grandes écoles. et, ils, et Pour nous, on n'existe pas. Alors, en tant qu'être humain, on existe statistique. Euh, on, on... Des variables d'ajustement. Des variables d'ajustement. Euh, et euh, bon À la limite, on ne peut même pas leur en vouloir parce qu'ils sont formatés. Ils sont formatés comme ça. Mais ils ne euh, peuvent pas penser autrement. Ils ne peuvent pas penser autrement. Ils ne savent pas penser autrement. Ils que des mots comme ROI, d'ailleurs il suffit d'écouter M. Macron 5 minutes pour qu'on co qu comprenne qu'il considère son, son job comme un job des, de directeur exécutif de la banque Sachs, machin ou de la banque... C'est pas un président... Que, que la Banque de France. Tant, la Banque de enfin, France, a, elle est créée vous, en 1800... La, la différence qu'il y a, c'est notoire, entre un homme politique qui avait tous ses ouais. défauts mais qui est encore un homme politique. François Mitterrand le disait. Hein, je suis le dernier homme politique. Après moi, il n'y aura plus que des comptables. — Oui, mais c'est un, hein, euh, oui, en... un comptable, lui aussi. — Oui, mais quand les comptables se n'est qu'un comptable... Chez Mitterrand, il y avait encore une petite couche politique. Mais Ou tu chez sais Chirac, que... il y avait encore une petite Gérald, couche politique. — Gérald, tu sais quand a été créée la Banque ouais. de France, fait hein. Eh bien moi, je vais t'expliquer. Ouais. En, en, en, en, en 1799, il ouais. y, y, y a un type, je crois, qui s'appelait euh, Napoléon Bonaparte... Euh, ouais. euh, il fait un coup d'État pour prendre le pouvoir en France et il est financé par les, les plus grands producteurs d'armes, c'est-à-dire les, les fournisseurs d'armes de, de l'armée française qui le financent. Pourquoi Parce que la bourgeoisie française sait très bien qu'avec la, la, la Première République, euh, ils risquent de perdre le pouvoir et donc ils veulent instituer un pouvoir fort pour pouvoir créer une stabilité monétaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe Moins d'un an après le coup d'état de, de Napoléon, en 1800, création de la Banque de France. Et donc, c'est très important de comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, la majorité des politiques, notamment en Amérique du Sud, sont impulsées par la Banque mondiale et le FMI. Acuna, ouais, Maxima acuña Chope, cest c'est-à-dire Yanacocha, cette exploitation de l'or au Pérou, financement la Banque mondiale, le FMI Et la Banque mondiale, on le sait par des économistes sérieux, que plus de 30% de, des, des avoirs de la Banque mondiale sont directement liés à des activités noires, des mafias. Donc, les parmi les instances dirigeantes du FMI et de la Banque mondiale, il y a plus d'un tiers, ce sont des mafieux. Ce sont des mafieux. Et quand on voit en France qu'on a eu quand même un Premier ministre qui s'est suicidé avec l'arme de son garde du corps, et qu'après on avait Dans le... le dos. Non. Oui, non, non, il se suicidait pas dans le dos. Avec l'arme de son garde du corps, et qu'on a eu Charles Pasqua qui était aux obsèques, euh, qui est lui-même quelqu'un qui a fait partie de la Camorra, qui est un, qui est un mafieux, et, et que tous les autres, ils fouettaient dans leur culotte parce qu'ils savaient qu'il était indéboulonnable, eh bien, on sait ce qu'est la Ve République. Cette Ve République, quand de Gaulle va l'imposer en 1958, il est soutenu par qui Par Focard, hein, la France-Afrique et par Maurice Papon, euh, je ne sais pas, un, un, un, un type qui a aidé les Allemands à dresser des listes d'enfants euh, juifs. Voilà. Donc... Aujourd'hui, cette réhabilitation de, Fuji, de, de, de Maori au Pérou, ben, j'ai l'impression qu'ils vivent aujourd'hui ce que nous, on a vécu il y a, il y a moins de 60 ans, hein, tout simplement. Donc, il faut bien se regarder, il faut, il faut bien comprendre notre histoire pour essayer de comprendre l'histoire des autres. C'est comme les gens qui disent « Ah, les islamistes, mais chers amis qui pensaient le pire de l'islam, essayez de regarder ce qu'a qu fait l'Église catholique, apostolique et romaine au moment des différentes croisades, et vous aurez euh, un regard beaucoup plus objectif sur sur ce que sont les religions, voilà. Et donc, on doit à chaque fois resituer les choses dans leur contexte. Je pense que le vrai contexte aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais été aussi près de la fin d'un du, collapse complet, d'un effondrement, je, je dirais d'une implosion de la biosphère terrestre, et que aujourd'hui, les seules personnes qui luttent pour nous tous, parce que nous sommes tous liés, c'est-à-dire que, euh, moi, je vais vous montrer là, Confiture, 100% petit marron qui a poussé dans mon jardin, mon jardin je l'appelle le domaine de la racaillerie. Euh, eh bien, aujourd'hui, faire pousser des légumes, faire des confitures, c'est un acte hautement révolutionnaire. Aujourd'hui, il faut l'autosuffisance alimentaire, parce que sans cette autosuffisance, eh bien, vous n'avez plus l'autonomie de vos pensées. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voler, c'est pas notre liberté d'expression, c'est notre liberté d'agir, c'est notre liberté ouais, de faire, ça, ça, ça, et on va. De liberté de penser, et, et, et, et, et voilà, et donc la liberté de penser, elle est, dans ce pot, elle est dans. Est bon, elle est dans... Voilà, on nous rend dépendant de nombreuses choses, et moi je vais te remercier Gérald d'être venu parce que on a évoqué beaucoup de choses. Ça peut paraître très déprimant, mais en fin de compte, il se passe en Amérique du Sud ce qui se passe dans tout le reste du monde. Et aujourd'hui, on doit surtout se dire qu'est-ce qu'on peut faire contre ces, cette chose qui nous paraît inéluctable. Eh bien, continuer à être insubordiné, à être non-violent, et à défendre la nature et à défendre les droits de la Terre, il n'y a que comme ça. C'est la, la seule issue viable. Après, comme on dit, euh, euh, fais ce que vous voudra, advienne que pourra. C'est-à-dire qu'après, euh, on, on, doit, on doit faire confiance euh, au temps mais par contre, on doit, on doit, on doit. Et aujourd'hui, tous les gens qui disent « pouvoir, pouvoir, je peux, je peux cela, il faut leur demander de se taire. Et on doit dire « aujourd'hui, on, on doit ». Et qu'est-ce que l'on doit Eh bien, on doit défendre la nature, on doit renoncer à certaines choses pour pouvoir justement faire en sorte simplement que le monde existe demain. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gérald bah, Je ne sais pas quel temps il reste. Euh, bah, a... Il reste le temps que tu prendras ouais. euh... Parce qu'effectivement, tu as démarré sur Fujimori, alors il y avait quelques petits correctifs quand même là-dessus. Il faut savoir que, que ce monsieur, a, donc c'est un homme de 79 ans, donc il faut revenir peut-être sur le, les prétextes qui ont été invoqués pour sa libération. Officiellement, c'est un, un, un, un pardon humanitaire, c'est-à-dire que... Euh, c'est parce qu'il était malade et mourant. Comme pour Papon. Voilà. En fait, dans la pratique, il n'est pas mourant. Il a quelques petits problèmes liés à son âge, puisqu'il a 79 ans. Il était effectivement dans une prison dorée. Ensuite, il est passé dans une clinique dorée. Et là, il vit dans un pavillon doré. En liberté, c'est tout. Donc, euh, il faut savoir qu'à l'époque où euh, les fujimoristes ont monté le coup de sa libération, donc... Euh, euh, depuis euh, 4-5 ans dans toute l'Amérique latine est en train d'exploser l'affaire Odebrecht qui est une méga affaire de corruption. Alors il y en a plein d'affaires de corruption mais celle-là elle, elle, elle a été dévoilée par les états unis et elle arrose tous les dirigeants de tous les pays. Hein. Et euh, alors savoir qu'Odebrecht est une multinationale brésilienne qui arrosent des pays latino-américains. Donc pour les États-Unis, c'est tout bénef. On a, on a à la fois le, le coupable et les accusés. Enfin, les, tout est dans le même bocal. C'est tout ce que Trump appelle les, les, les pays indésirables. Les pays, non, il appelle ça les pays de merde. Les pays de merde, voilà. Donc c'est bien, quoi. Donc euh, ça tombe bien. Euh, D'ailleurs, j'en profite. Euh, euh, salut Donald de ma petite crotte. <rire> donc voilà. Donc, fait un hein, et... Comme par hasard, tous les présidents latino-américains, euh, pratiquement tous, et notamment tous les présidents péruviens, les derniers, sont mouillés dans l'affaire. On traficoté avec Odebrach, notamment le Pedro euh, Pablo Kunziski, actuel président de PK. Il, il a mouillé dans l'affaire, donc euh, les fujimoristes euh, commencent à faire tout un toit, un toit pour essayer de le sortir du pouvoir, ce qu'on appelle la vacancia, c'est-à-dire euh, le. le de faire un vote au Congrès, ils en ont le droit, pour l'impeachment, c'est l'équivalent de l'impeachment aux états unis hein. Pour revenir aux affaires. Voilà. Pour, un, pour le sortir et pour mettre un fujimoriste au gouvernement. Et au dernier moment, il y a un accord, c'est-à-dire qu'il y a une scission dans le groupe fujimoriste entre les, le Kenji, le fils, et Keiko, la fille, l'une appuyant la vacancia, et l'autre, vote contre. Ce qui permet à pk de se maintenir comme président et de sortir euh, le papa et, de prison. Et après, euh, ce qui a été négocié avec le Kenji, c'est la sortie du papa de prison, le, le grand euh, Manitou de la mafia Fujimori. C'est ignoble. C'est ignoble, mais c'est bon, c'est là-bas. C'est efficace, visiblement. Bah, euh, on a eu d'autres cas aussi, mais enfin, en Amérique latine, les gens, de toute façon, ils survivent. Hein. Donc euh, ils ont toujours été dirigés par des gens comme ça euh, Mais est-ce est que, que tu penses qu'on parle beaucoup de gens qui survivent de, de, Il y a beaucoup de travailleurs qui est un japonais mais euh, après ils ont eu là PPK c'est un, un, un, un, un américain un, po, un, un, un polonais américain péruvien donc il y a trois, il y a trois nationalités ce nom là. bon. Ouais. Ouais, ouais. bon bref euh, les gens là-bas ils survivent au jour le jour ben, on a en discuté encore l'autre jour en, c'est que 90% des gens euh, bon, tant qu'il qu y, euh, euh, qu y a le plat de nouilles le foot à la télé et peut-être pas 90% mais au moins 80% tant qu'il y a le plat de nouilles, le foot à la télé et enfin de quoi se distraire hein, comme disait Trajan du Pain et des Jeux Tant qu'ils ont ça, ça va. Oui, mais il y a des régions où, où, où l'eau manque. Oui. oui, mais c'est minoritaire, c'est loin, c'est comme si ici si on. Euh, c'est très les Cévennes ou le l'Arzac. Les, les Parisiens s'en foutent, ou les Lillois, ou les gens qui vivent dans les grandes villes, ils s'en foutent. Ils sont touchés quand les, la crue de la Seine arrive euh, à leurs pieds ici à Paris. Mais si on meurt de faim au Larzac, ou si les moutons sont empoisonnés au Larzac, ça ne va pas mobiliser les gens à Paris. Là bas c'est la même chose euh, pour les gens de São Sao Polo au Brésil, euh, qui est des Indiens qui sont à, de l'Amazonie, qui sont assassinés par les, les cultivateurs de, de comment dirais-je de canne à sucre ou de, de soja, ça ça les dérange pas. C'est pas ça qui les empêche de dormir. Et euh... donc il faut arrêter de manger de la viande ouais, parce non, que le soja transgénique est cultivé là-bas. Il — C'est pareil au Pérou. Euh, pour les gens de Lima, euh, qu'on assassine quelques Indiens pour enfin, faire des plantations de ceci ou euh, par, parce qu'on veut construire une mine d'or là, bah je ils n'en ils en, ils en ont rien à péter, quoi. Euh, 80 euh, ils vont au foot le dimanche, euh, euh, et ils vont à la discothèque le samedi soir et ils ont le maj euh, ils ont le, leur, la télé pour les divertir, leur plat de nouilles. Ça, ça leur suffit. Ils ne vont pas plus loin que ça, il faut que les gens sortent de l'indifférence. Ce n'est pas tellement le, les gouvernements, ils font ce qu'ils veulent, parce que la majorité, l'immense majorité des peuples sont indifférents, ne réagissent pas. Ils sont distraits euh, bah, que... Distraits ou indifférents, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y avait un peu plus de gens qui descendaient dans les rues, qui se manifestaient, qui se mobilisaient, euh, ces choses-là n'arrivent pas. On a eu à chaque fois qu'il y a eu des, vraiment des, des mobilisations de masse, euh, pour défendre euh, quelque chose, le, les gouvernements reculés, reculé. Ils ont peur du peuple. Ils ont peur du peuple. Ils ont peur des peuples. Ou enfin, ils ont peur du peuple. Quand le peuple se bouge... Alors c'est pour ça qu'ils ont tout un mé... toutes sortes de mécanismes pour endormir les gens, pour les, pour les anesthésier, je dirais. Oui. Euh, pour pas que les gens bougent, mais... Euh... Les élections et les médias. Ouais, enfin bon... Tout ce que tu veux, ils ont des moyens pour anesthésier, mais tant qu'on restera anesthésié et qu'on ne se mobilisera pas, ils pourront tuer, ici, une petite, une petite communauté par ici, quelques écolos par là. Tout ça, c'est du négligeable. C'est pas des, des massacres de masse. Mais on fait avancer, on détruit la nature, on détruit tout. Mais et on avance comme ça. Mais je pense que on, est, on est face à des dirigeants qui ne sont plus humains, qui sont des machines à calculer, qui ont été formatés dans des comme des comptables, qui n'ont plus aucun sens, qui sont complètement hors seuls, qui n'ont plus aucun sens de l'avenir, de l'écologie, de la nécessité Je des respect. peuples. Ils ne, sont, ils ne parlent que de chiffres, que de statistiques, que de rentabilité. Quand on écoute Stérieux Macron, mais, 360 mais quand on écoute Macron c'est un exemple, mais c'est même pas lui. C'est vraiment le type du mec, du, du banquier formaté. Quoi. Qui c'est Macron Donc, euh, il dit qu'il va créer des emplois. C'est le roi des Français. Mais euh, non, euh, il peut pas. Il peut pas. C est, c est, c est, euh, je veux dire, c'est, il faut arrêter de croire euh, que des machines, des robots, des, puissent nous sauver de la merde. Il faut que les humains reprennent le pouvoir sur cette planète, c'est tout. Sans les machines. Eh bien, <rire> sur ces derniers mots de Gérard, euh, je vais vous dire. Euh, à la semaine prochaine, euh, si vous le voulez bien, sans le soulèvement des machines. <rire> C'est qui qui a un univers, ça, ça me tient